Je voulais vous dire tout d'abord ma fierté donc que de pouvoir vous accueillir dans notre département et plus particulièrement sur l'une de nos belles plages du littoral à Dunkerque-Malo. La... <rire> C'est un honneur pour notre fédération que d'avoir pu contribuer à l'organisation d'un tel événement avec toutes les difficultés que nous connaissons. L'épidémie de la Covid-19 nous a longtemps obligés à la réflexion. Se fera, ne se fera pas ce grand rendez-vous des communistes au sortir de l'été est un moment essentiel à la vie de notre parti. Sous cette formule un peu réduite et après deux mois de préparation, nous sommes là, réunis pour notre grand plaisir. Aussi, permettez-moi tout d'abord de remercier Guillaume et l'ensemble de l'équipe de l'organisation de leur travail pour, cette journée pour que cette journée d'université soit un succès. Remerciez aussi les camarades de la Fédération de leur investissement en amont et tout au long de cette journée. Soazic, Cédric, mon camarade René Fleury, qui ne peut malheureusement pas être présent, et vous tous, vous avez contribué à faire de cette rentrée politique une réussite. C'est, je vous le disais, un grand plaisir que de vous accueillir dans ce dé département, un département riche de son histoire et de ses luttes. Un, un département longiligne, par, par cette singularité, fait sa diversité. En partant de Maubeuge, pour venir jusqu'ici, il faut parcourir 200 km. Par le passé, les activités de notre territoire étaient l'exploitation minière et l'industrie textile. Aujourd'hui, au fil de ces kilomètres où se succèdent villes et exploitations agricoles, vous pourriez y découvrir également son industrie métallurgique et automobile, mais aussi le secteur tertiaire dans les métropoles, pour finir avec l'activité maritime et portuaire sur ses côtes. Cette diversité et de fait étroitement liée à celle du monde ouvrier, à la lutte, je le disais plus haut, pour le progrès et la justice sociale. Et parce que nous savons que cette rentrée sera marquée par une crise économique sans précédent, que des plans massifs de licenciements ont été engagés, il faudra intensifier nos efforts. Dernièrement, et hier encore, le PCF accompagnait les salariés des entreprises en lutte, telles que Camailleux, Ascoval, MCA, et Maubeuge Construction Automobile, je précise, Arcelor Dunkerque, euh, Conforama ou encore Cargill. Grâce à leurs actions et leur mobilisation, un plan de reprise équitable pour les travailleurs est entériné. pour certaines d'entre elles. D'autres bénéficient d'un report de quelques années de la fermeture envisagée initialement. La lutte paie. Il faut continuer. Dès septembre, nous continuerons d'être aux portes des entreprises avec la campagne « Pour l'emploi » qui débute pour défendre les salariés et faire plier le patronat. Sans oublier, bien entendu, nos services publics de proximité. Pour poursuivre, je dirais que ce département est aussi notamment riche de sa jeunesse. Plus de 20% de la population a moins de 30 ans, soit un point de plus que sur le plan national. Des jeunes parfois en difficulté, mais aussi les habitants en situation de précarité. Beaucoup de minorités se concentrent ici. Pour eux, nous menons aussi le combat en lien avec le CSP 59, le secours populaire, les collectifs en faveur des réfugiés, etc. C'est etc. pourquoi je citerai à cet instant Karl Marx « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine la conscience des hommes ». Bon, puisqu'il s'agit de ne pas être trop longue et permettre à Pierre Verquin, secrétaire fédéral de la jeunesse communiste, de prendre la parole à son tour, je vais conclure. Cette journée sera riche en formation, en échange, en débat, mais aussi fête de temps festif et fraternel qui sont l'ADN de notre parti. Profitons-en avant de redémarrer nos actions contre les réformes mortifères du gouvernement et engager également nos campagnes électorales, les départementales et les régionales. Passez une belle rentrée, passez une belle journée. Je vous remercie de votre écoute. Merci Karine. Alors juste avant de laisser la parole à Pierre pour les jeunesses communistes, on, Guillaume me dit de vous dire, vous connaissez la situation sanitaire, on essaye de respecter et on va respecter au maximum les mesures de sécurité, c'est pourquoi on vous demande, dans la mesure du possible, de laisser un siège entre vous. Je sais que les communistes, on aime bien être rassemblés fraternels. Ça, un jour, ça reviendra, mais si on peut essayer de faire ça, dans la mesure du possible, ça serait parfait. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Pierre pour le mouvement des jeunes communistes du Nord. Mes camarades, la Fédération du Nord du MJCF est très heureuse, très flattée d'accueillir à Dunkerque ces universités d'été. Pour nous, Dunkerque est une ville modèle. D'abord parce qu'elle est très belle, évidemment, parce que ses plages sont magnifiques. Et ensuite, et surtout, parce que le réseau des transports en commun est ici gratuit. Gratuit et efficace. Deux exigences inséparables dans la campagne que nous menons pour que le droit le plus fondamental, qui est celui de se déplacer, ne soit pas limité à une taille de portefeuille. Pour nous, les jeunes communistes du Nord, cette campagne est historique. Et après 15 ans de tract. Après 15 ans à en parler partout, on dirait que cette idée est dans toutes les têtes. Et c'est assez rassurant de savoir qu'on est toujours à l'avant-garde. Aujourd'hui, rares sont les jeunes euh, qui savent vous dire que les transports gratuits ne sont pas une urgence climatique et sociale. Climatique parce que, évidemment, si prendre sa voiture pour aller au travail est moins cher, chacun choisira la voiture. Et sociale, les raisons sont évidentes. Parce que payer 2 euros un ticket n'est pas donné à tout le monde et que l'on ne devrait pas avoir à choisir entre se nourrir et permettre à ses enfants de prendre le bus pour aller à l'école. Reste que, grâce à notre travail acharné, à nous, les jeunes communistes, de oui, mais aussi grâce à celui des militants PCF et de nos élus, partout en France, des villes décident de prendre la voie du progrès et d'adopter la gratuité des transports en commun comme l'ont fortement influencé les élus communistes ici à Dunkerque. Preuve que le MJCF et le PCF ont encore de belles années devant, vent et de belles victoires à arracher. Et je dis bien MJCF et PCF. Parce que les jeunes communistes ne peuvent lutter, ne peuvent chercher à fonder le monde d'après en détruisant l'ancien, ne peuvent chercher à défendre leurs intérêts de classe sans travailler main dans la main avec le Parti communiste, dont l'héritage et le bagage de ces militants fait qu'il est incontournable et dont le poids politique dans la vie locale, quoi qu'en disent certains, est indispensable à la survie de nombre de communes et par la même de nombre de Français. Et à l'inverse, le PCF, sans l'historique organisation de jeunesse qui l'accompagne, ne saurait pas survivre, ne saurait pas, comme il le fait, s'adapter au monde qui change, qui évolue à une vitesse vertigineuse. Voilà en quoi... Nous sommes organisations sœurs et voilà en quoi nous ne pouvons pas travailler l'un sans l'autre. Revenons à ces universités d'été. Lénine disait que le rôle de la jeunesse pour construire ce fameux monde d'après en 1920, c'était d'apprendre, apprendre et encore apprendre. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et c'est ce que nous faisons, tentons de faire tout au long de l'année. Mais on ne servira à rien en vérité si on ne faisait que cumuler des connaissances dans l'unique objectif individualiste de s'enrichir culturellement. Apprendre, oui, mais apprendre pour passer à l'action. Nous avons vécu une situation d'inégalité engendrée par le capitalisme décuplé lors du confinement. Nous avons subi des discours hypocrites, des promesses fallacieuses. Nous avons connu avant cela des attaques constantes contre notre modèle de sécurité sociale, contre notre modèle de retraite, contre, à dire, tout ce que les communistes français ont construit ces 70 dernières années. Alors, si le patronat, si la classe bourgeoise s'attend à ce qu'on les laisse faire, ils se foutent le doigt dans l'œil et bien, nous sommes aujourd'hui près de 400 pour une université d'été limitée par des normes hygiéniques. Nous avons mené une campagne électorale à l'échelon national seul pour la première fois depuis plus de dix ans. Nous avons gagné des élus lors de ces municipales et dans la vie réelle, dans la vie locale, là où on rélit au premier tour, les communistes sont en troisième position. Alors certes, il y a encore du chemin. Certes, beaucoup de choses sont à regagner, mais ça ne se fera pas sans l'agissez, rassurez-vous. Dès la rentrée, nous serons sur les facs, dans les lycées, devant les BTS, dans les usines, devant les bouches de métro, partout sur le département, pour faire connaître nos idées et pour établir un vrai rapport de force avec nos ennemis de classe. Nous allons continuer à lutter pour les transports gratuits, pour la libération de la Palestine, contre la précarité chez les jeunes et surtout, nous allons infliger une défaite à ce gouvernement. Alors, Camarades, je vous souhaite de passer une très belle journée de formation, une très belle journée fraternelle et surtout ressourçante et inspirante parce que la rue nous attend dès septembre et que les cortèges PCFJC risquent de faire grande impression. Très bonne journée, vive le Parti communiste français et vive le mouvement des jeunes communistes de France. Merci Pierre, merci beaucoup. Apprendre pour passer à l'action, ça paraît un bon programme, sans plus attendre, je laisse avoir la Franck pour Liberté Hebdo. Bonjour à tous mes camarades, quand Karine m'a demandé de préparer une intervention pour vous parler de Liberté Hebdo, notre presse régionale ici dans les, dans les Hauts-de-France, elle m'a dit, l'an dernier à Marseille, il y a quelqu'un qui a fait ça très très bien pour la Marseillaise. Donc j'en profite pour saluer les camarades de Marseille avec un peu de pression, euh, voilà, pour faire cette, cette intervention. Nous avons ici aussi, mes camarades, une belle tradition de presse communiste dans le Nord et elle est indissolublement liée à l'histoire du Parti. Elle se conjugue en trois euh, grands titres. Euh, le premier, c'est Le prolétaire, fondé en février 1920. C'était le journal de la section socialiste à l'époque, puisque le Parti communiste n'existait pas encore, d'Elemme, une section qui est chère à mon cœur. Euh, voilà, et c'est un journal qui va être un des premiers vecteurs des idées communistes, des idées révolutionnaires, euh, des idées de la Troisième Internationale dans ce mouvement de création du Parti communiste français. Et les fondateurs de ce journal créeront en juillet 1920, toujours à LM, le, euh, le comité pour le Nord, pour l'adhésion à la troisième internationale, et porteront ses idées. Euh, et ce journal va devenir très vite du journal d'une section, le journal de la Fédération communiste du Nord. Il va accompagner toutes les luttes euh, de l'après-première guerre mondiale, et très vite, il va être en but à la censure, euh, et très très vite à l'interdiction. Et ça, je crois que c'est une leçon qu'il ne faut jamais oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un régime où euh, c'est plutôt par la pression que par l'interdiction que euh, la bourgeoisie induit ses idées, impose ses choix à la population, mais on doit toujours avoir à l'esprit que euh, quand la pression ne suffira pas, peut-être et probablement ils en viendront à la censure et aux interdictions. Donc la deuxième étape, euh, très vite dans le courant des années 1920, c'est un deuxième journal qui s'appelle « L'Enchaîné » qui est très important dans l'histoire du Parti communiste du Nord et dans l'ensemble de l'histoire ouvrière et sociale de la région parce que c'est le journal qui va non seulement porter ces idées-là pendant tout l'entre-deux-guerres mais surtout qui va être dans la clandestinité le porte-voix de la résistance ici dans le Nord. Et dès le lendemain, dès la libération, en deux jours, l'Enchaîné se transforme et devient notre troisième titre, euh, c'est Liberté, qui est d'abord quotidien pendant plusieurs décennies et puis qui devient euh, liberté hebdo aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important d'avoir une presse communiste, une presse communiste régionale Le premier point qui est euh, vraiment fondamental, c'est euh, ce journal est la voix des sans voix. Et je reprends ici un petit peu les termes euh, qui ont été ceux de, de Philippe Allienne, notre rédacteur en chef, dans l'article qui, qui est dans le journal de, de cette semaine. Quels médias, dans la région, mais je pense que c'est pareil dans les autres régions, quels médias est à même de relayer les grandes luttes sociales comme aussi les conflits les plus modestes ou simplement la condition ouvrière et la réalité des plus défavorisés et je crois que poser la question c'est y répondre et aujourd'hui ici il n'y a qu'un média qui a même de faire ça de manière récurrente, permanente et fiable, c'est effectivement liberté hebdo et il faut toujours avoir à l'esprit que dans la société capitaliste les sans voix c'est l'immense majorité de la population c'est à dire que les médias capitalistes non seulement nous fourbissent les idées de la classe capitaliste, mais ils nous forment une représentation sociale de la réalité dans laquelle on écrase toujours le vrai vécu de l'immense majorité des gens et dans laquelle il est difficile aussi de se représenter. Et on l'a bien vu, je dirais juste un seul exemple, qui parlait du rôle de ceux qui ont été essentiels, que ce soit les soignants, mais aussi tous les travailleurs qui ont fait en sorte que la société puisse continuer à fonctionner, qui en parlaient avant la crise du Covid euh, qui les a défendus si ce n'est nos journaux et notre presse, notre presse communiste Le deuxième constat pour lequel il est essentiel d'avoir aussi une presse indépendante, populaire et communiste, c'est que le constat qui a été fait par le Conseil national de la résistance au sortir de la guerre, il est toujours valable. Ce constat était le suivant, c'est que la mainmise des grands groupes capitalistes et en particulier des industries d'armement, sur les médias a été un facteur clé de la guerre, des deux guerres et de la montée du fascisme. Et qu'il était important dans ces considérations de protéger la liberté de la presse par des mesures strictes pour empêcher le pouvoir financier d'en prendre le contrôle. Aujourd'hui on voit, et c'est un point qui est développé, je vous en parlerai à l'instant dans notre numéro des 75 ans, euh, que toutes ces mesures qui avaient été prises à l'époque de, euh, de la libération pour protéger la liberté de la presse ont été réduites ou supprimer, et que petit à petit, on s'aperçoit que la liberté de la presse est en grand danger. Et puis le dernier point, et je conclurai là-dessus, c'est que la presse communiste relaie, et on y tient beaucoup à Liberté Abdo, relaie aussi une dimension culturelle qui est la dimension d'une culture émancipatrice, qui s'adresse à tous et qui permet d'élever le regard, d'élever l'horizon et de l'élargir. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, j'espère que je vous ai convaincu d'une part d'acheter de Liberté Hebdo de cette semaine, avec le programme de la fête, voilà pour 2 euros seulement, d'acheter notre numéro spécial des 75 ans dans lequel on développe beaucoup les enjeux justement des médias aujourd'hui, euh, peut-être de vous abonner euh, pour 5 euros par mois en numérique ou 6,50 euros en numéro papier, c'est vraiment pas cher et ça vous permet de recevoir chaque mois des nouvelles du Nord et des Hauts-de-France, euh, voilà et même de faire un don pour notre souscription. Merci à tous. Merci beaucoup merci Alors, vous le savez, ça, cette journée d'été est un peu particulière. On a, on a dû, euh, au mois de juin, prendre une décision de refondre totalement notre université d'été euh, pour euh, respecter les normes sanitaires et la situation. Avant de laisser la parole au directeur de cette journée d'été, je voudrais qu'on applaudisse très fort la Fédération du Nord et tous les camarades qui, sont en train, qui ont fait un travail fabuleux en très peu de temps. Très très peu de temps pour nous accueillir ici à Dunkerque. Et vraiment, Karine, je te demande de leur passer le message. Merci. C'est impressionnant le travail qui a été fait. Et bravo. Et c'est aussi ça, notre parti, cette capacité d'organisation et de répondre en très peu de temps à des défis immenses. Et il faudrait aussi applaudir très fortement l'équipe nationale des universités d'été. Guillaume, tu as passé un été très chargé avec tes équipes pour, pour nous accueillir et maintenir un niveau... Un niveau de débat euh, à la hauteur des enjeux. Merci Guillaume et je te laisse la parole. Vous avez regardé votre montre et vous vous doutez que je ne peux plus vous infliger un, un discours. Donc, je ne vais pas vous infliger un discours cette année parce qu'on a un, un temps qui est plus concentré. Simplement, je voulais je, je voulais remercier tout le monde, mais ça vient d'être fait. Donc, mais je le fais quand même. Mais je vous demande pas d'applaudir. Bon, mais vraiment, merci beaucoup à, à toutes celles et tous ceux qui ont passé une partie de leur été à organiser cet événement. Simplement, maintenant, on va avoir une journée, je pense, chargée, une journée riche, une journée qui va être un peu exigeante par rapport à vous et donc j'y assiste un peu. Parce parce qu'on euh, va être masqué pendant ces échanges, on va être séparé pendant ces moments. Mais sachez que ce soir, nous allons avoir un grand temps de convivialité euh, dans, le, dans, le, dans la grande salle, puisqu'on a, on a gardé cette tradition du banquet qui sera un moment fraternel. Donc je pense qu'on va avoir un moment pour apprendre, un moment pour échanger, un moment pour discuter, peut-être parfois pour ne pas être d'accord, un moment pour écouter. Et c'est toujours un moment riche pour partir, comme le disait no, notre camarade du Nord tout à l'heure, pour partir ensuite euh, en direction de Juste un petit mot aussi par rapport au centenaire. Vous savez que nous, nous sommes une année particulière. Nous aurions dû normalement nous engager dans les célébrations de ce centenaire des, des, des, des, des moments moment du printemps. Nous allons lancer les, les célébrations à partir du mois d'octobre. Nous avons, vous avez à votre disposition un certain nombre de précisions qui sont données sur la table politique tenue par la Fédération du Nord et je dis merci encore par rapport au centenaire et à son déroulé et donc vous aurez des informations aussi par rapport à cela et ce soir à l'occasion du banquet vous pourrez découvrir une partie de l'exposition nationale consacrée au centenaire et qui est disponible pour les, pour les fédérations. Donc Je vous dis que je ne vous ferai pas de discours donc je n'en fais pas et maintenant je vous propose eh bien, de, que l'université d'été commence et je vous souhaite une très bonne journée d'été du Parti communiste.